Eh bien, bonjour à tous En ce jour férié, on est en train de faucher la luzerne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait à faucher de la luzerne Il est céréalier Mais non, je suis bien céréalier. J'ai fait de la luzerne parce que j'ai un problème régras. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. J'ai tourné une vidéo que je mettrai dans deux semaines. Parce que là, dans le coup, le samedi prochain, j'ai déjà tourné la vidéo euh, pour euh, faire euh, l'application d'un euh, oligo sur le tournesol, qui est le bord. Je vous expliquerai un peu tout ça. Alors on va faire une vue. Là, on a le vieux 533 avec notre vieille faucheuse. On l'a gardé, parce que on avait de l'élevage en 2005. Et je trouve ça intéressant d'avoir gardé, c'est... Voyez, là, ça va être pratique. On a deux hectares de luzerne à faucher. Alors, ça va être sympa. J'ai prévenu pas grand monde. Je vais essayer de faire un petit live. Alors, pour vous montrer un petit peu, là, c'est 6 hectares de champs de blé. C'est à moi. On a une bande de luzerne, de luzerne aussi qu'on laissera en SIE. Le tournesol, là où j'ai tourné la vidéo pour samedi prochain, il est bien parti. Il y a dix hectares et demi, et les deux hectares de luzerne. Là, on est en train de faucher ça. La luzerne est au bon stade. Du coup, il euh, y a pas mal de régras quand même. Là, c'est une partie où il y a plus de vulpins. Je vais essayer de répondre à vos questions. Euh, je sais pas combien de temps je vais faire le petit live. Là comme c'est pas moi qui travaille pour une fois je vais laisser le père euh, travailler un peu c'est quand même euh, ma semaine de vacances faut que je la finisse en beauté voyez un petit peu cette luzerne il va falloir 4 euh, jours j'espère qu'elle sera sèche euh, avant les orages ça fait de la belle camelotte On a un petit cadre sympa quand même. Bon, je vais partager ça sur Twitter. Et alors ça veut pas marcher ça. Je voulais partager. Je voulais partager mais ça veut pas marcher. Comment ça se fait Je réessaye. C'est vrai que peut-être faire deux choses en même temps. Le téléphone ne veut pas marcher. apparemment ça veut pas marcher ça veut pas marcher bah tant pis entendez les petits oiseaux dans le coup comme je suis à côté de mon champ de blé on va aller voir un petit peu Dans le champ de blé, voilà, c'est Twitter. Il arrive pas à marcher. Bon, bah tant pis, les amis auront la rediffusion quand même. Là, du coup, on a fait un essai. C'est du blé tendre en mélange. On a voulu voir le comportement au niveau maladie. bon ça a un petit peu diminué la sensibilité variétale. Et ça n'a pas empêché que la variété sensible soit atteinte par la septoriose. Et après, plus haut, c'est une variété unique où il n'y a pas de mélange. Qui est le Rubisco. Moi, je vais essayer de répondre à vos questions on va retourner voir la luzerne c'est quand même le live fauchage avec ce petit ensemble on a une belle vue Des forêts quelques haies là dans quelques mois le champ de tournesol va être magnifique Regardez la luzerne. On aurait pu la laisser quelques jours encore pour que les abeilles en profitent, mais on, avant on avoir la bande en herbe euh, fleurie, ah, avec la chaleur, ça, ça devrait aller assez vite. Hein. Je vois déjà, trois minutes après, ça a déjà bien séché. Bon, les deux visiteurs, euh, mettez-moi un petit commentaire. Hein. Ou un petit coucou, je sais pas. Un petit pouce aussi. Je ne vais pas vous manger, je vais répondre à vos questions. Bon, je sais pas si je vais faire le live pendant une demi-heure. Vous allez voir une petite vue. Ah merci pour le petit pouce. On va voir une petite vue là. Bah, la luzerne, euh, je vais à la vendre à un éleveur. Je vais la vendre à un éleveur. Euh, ça me permettra dans trois ans de faire.. Euh, ça fait un peu de bruit c'est une faucheuse 5 assiettes avec le 55 chevaux ouais, pour revenir à la question la luzerne moi comme j'ai pas d'élevage et je la vends pas en porte-graines je vais la faire presser. On en profite, nous, qu'on a. Je vais me mettre en vue. On en profite qu'on a encore notre faucheuse. On n'a pas voulu la revendre. Et c'est bien pratique. Parce que je sais plus combien ça coûte de faire du fauchage. Mais au moins, on aura économisé ça. Cela dans 4 ou 5 jours, selon. Selon le temps, on va l'amener, euh, on va pouvoir euh, faire venir le l'ETA, qui va faire euh, le pressage. Euh, je pense qu'ils vont venir euh, avec euh, des bottes carrées, pour, euh, pour vendre ça. Euh, L'entreprise de pressage, euh, elle fait aussi de la paille. Ils viennent chercher la paille chez nous, euh, direct au champ. Je trouve ça bien pratique j'avais réfléchi aussi pour faire de la porte graine mais bon c'est assez compliqué il ya aussi des contrats luzerne déshydraté mais tant qu'on a un peu d'élevage en charente on, on va en profiter ce bon là ça va pas compter comme luzerne ça va être de la première coupe comme il ya un peu de graminée. on va la vendre un peu moins cher que, que si c'était de la luzerne en, en tiers, mais la deuxième et la troisième coupe pour vous donner une ordre d'idée sur les deux hectares là, ça va me rapporter euh, 1200 euros de marge brute sur deux hectares, soit 600 euros. Euh, une ordre d'idée en blé euh, depuis deux ans là, on, on a des marges brutes euh, très faibles. Je crois, euh, si mes souvenirs sont bons, l'an dernier, en blé tendre on a fait une marge brute de 400 euros de l'hectare. En fait, la marge brute, c'est ce qui nous reste après les charges. Et comme le prix du blé tendre n'était pas, pas formidable, alors on va... C'est du coup... Là, c'est un champ qu'on a récupéré, et qui est pourri de de régras et de vulpin Il faut savoir que dans le blé tendre, ça commence à devenir problématique. Je sais pas si vous avez vu mon tour de plaine où je vous montrais un peu de régras résistant dans mon blé tendre. Bon, heureusement, c'est pas dans tous les champs. Là, ce champ, j'avais fait un comptage l'an dernier. Il y avait au moins 300 régras au mètre carré et j'ai dit faut pas qu'on mette du blé. Cela vous allez voir. Bon là c'est la c'est la LGV derrière moi. Je vais me mettre en vue champ quand même. Là, vous voyez. Avant j'avais un champ là et dans un coup. Tous ces remembrements ça a provoqué vous voyez là un témoin un témoin bio où où la rampe et l'azote est, est pas venu et ben il y aura pas beaucoup de blé pour vous montrer que c'est quand même pas pour rien qu'on déserve le blé si vous voyez là on a bien géré le désherbage là c'est un témoin non traité et ben là je peux vous dire que ah, vous on trouve ça joli les coquelicots aussi mais si un ah ben, bataille en direct vous voyez que ça fait un petit peu de bruit ceci on désherbe pas le, le blé ni un peu de nutrition azotée on n'aurait rien dans l'ensemble c'est pas très mal faut espérer qu'il y ait un peu d'eau cela la luzerne c'est sa deuxième campagne on l'avait semé mars 2017 on avait effectué un désherbage au mois de mai contre tous ces adventices. C'est pour vous montrer un petit peu. Là, la... cette plante, c'est de la ravenelle. Ah, bah, t'es, il y a une coccinelle. Il y a une petite coccinelle. Ah, mince, elle est tombée. Elle est tombée, la coccinelle. Ah. Regardez ça, vous allez peut-être voir son envol en direct. Ah, bah ben voilà, il paraît que ça porte bonheur là pour vous montrer un petit peu ça. C'est du gras Cette plante, euh, si j'en laisse une euh, grainée. Ça peut faire 500 pieds au mètre carré et faire euh, beaucoup de stocks semenciers pour les années à venir. Cela, dans le coup, dans le blé tendre, là, on va faire euh, deux déchômages pour euh, faire naître euh, toutes ces graines. Cela, on n'y arrivera pas à, à tout arracher. Ben, ce régras là c'est du régras sauvage. On appelle ça du régras anglais il me semble, si je ne me trompe pas. Malheureusement celui-là on l'a pas mais... semé. Ce que j'espère c'est qu'il est. Ça, ça fait du bruit quand même. Bon j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Parce il y en a un petit peu. Que vous, avez... vous entendez bien. Bon, J'ai pas pris le stabilisateur parce que. On peut pas euh, en direct, c'est dommage. Ou voilà, alors faudrait que je le tourne de sens, mais je l'ai gardé pour euh, mettre en vue euh, paysage pour le pour que ça soit plus pratique. on te une cagouille. Celle-là va avoir de la chance si elle a passe pas sous un pneu. voilà va la laisser tranquille. Voulais vous montrer aussi ce genre en profiter tant que je fous rien moi pour une fois c'était pas prévu à la base qu'on fauche aujourd'hui on a regardé la météo il faut mieux faucher alors après on fait un petit cours quand même ça voyez ce pied là on le voit peut-être mieux à l'ombre là c'est des épillés de vulpins c'est aussi euh, la seconde graminée la plus préjudiciable pour euh, le blé tendre qui y aura dans trois ans la fauche va permettre de détruire quand même tout ce stock grainier. après ça c'est du laitron à ah, battre ça c'est aussi pénible comme plante. Ça, c'est de la folle faut savoir que une dizaine de pieds au mètre carré, ben, ça fait quand même du mal au blé tendre. Après, ça, c'est une sorte de laitron aussi. C'est une deuxième espèce. Je vais pas vous dire de conneries. Ça doit être le laitron scarole, je crois. Je sais pas trop le nom exact. Après, ah, c'est joli un hein, coquelicot. Il faut savoir que ça peut être embêtant parce que ça produit au moins dix mille dix mille graines à pied. Après, là, ça c'est des jolies petites fleurs. C'est du chardon, en plus ça pique. C'est du chardon Marie. J'en ai coupé l'autre jour dans le colza. Là cette année dans la luzerne. Toute cette mousse, c'est une espèce de cicadelle. Bon, je pense pas qu'elle fasse de dégâts à la luzerne. Il y en a beaucoup cette année, ça doit être la chaleur. Mais on s'en préoccupe pas. Ce qui est plus préjudiciable, c'est les citones Là, on va avoir de la chance. Vous voyez les petites coches. Et mince, les petites coches, c'est qu'il y a une présence de sittons là. En fait, elles pondent des larves. Elles pondent des larves dans, dans la luzerne et quand elles sont au stade d'implantation ça peut poser problème. Bon là, maintenant, euh, comme elle a deux ans, ça va être assez tranquille. Euh, on a pu à se préoccuper de ce ravageur. Puis je me suis attaqué par les, par les cousins là. On va y avoir une sauterelle. Voilà, voilà. Euh Pour vous dire un petit peu tout ça. Il va falloir que j'achète un drone. Ça me permettra de vous faire des, des belles petites vues. C'est vrai qu'on a on a un joli. Un joli environnement. Purée, j'ai plein de toiles d'araignée. On a un joli environnement. C'est quand même. On n'est pas bien là. me direz pourquoi dans 37 hectares il a coupé ça en cinq parcelles c'est que moi comme j'ai que 75 hectares de terre pour faire des rotations on est obligé de découper ça c'est de l'autre côté là de, de du penchant on a une autre parcelle de tendre qui fait 7 ,60 hectares 60 Là c'est la parcelle qui fait 6 hectares de blétan Au fond on a le tournesol 10 hectares et demi qui sont pas mal réussis. Et là 2 hectares de luzerne. Voilà voilà. J'ai trouvez ça sympa quand même de vous faire un petit live. Je vais mettre ça en rediffusion. Bon, là, je vais vous dire bon appétit. On n'est pas encore midi mais. Donc, on va finir de faucher moi je vais faire des prises de vue Ah, bonjour lily me voilà dans l'autre domaine là c'est mon champ de blé le père qui est en train de faucher la luzerne du coup moi je vais vous souhaiter un bon après midi et demain, bah, ça va être la rembauche. On va aller retravailler après une semaine de vacances qui sont bien passées quand même. À bientôt!